La Fossil Gen 6 est enfin Sortie, on l'attend depuis quand même Plusieurs mois, je sais que la Gen 5 Commence à dater, je l'avais testé Il y a un ou deux ans sur ma chaîne Et c'était à l'époque une montre sous Wear OS Très intéressante, même si elle avait quand même Quelques points positifs que j'avais rencontrés Et que j'espère ne pas rencontrer avec la Gen 6 Sur mes tests qui sont en cours Dans tous les cas, je vous fais cette petite Vidéo comparative afin bah voilà, De vous expliquer les nouveautés de cette Gen 6 Parce qu'on reste quand même sur euh, Une bonne base de ce qu'il y avait sur la Gen 5, un look, un... bon, on va en parler. C'est parti pour le comparatif Fossil Gen 5 vs Fossil Gen 6. Bien entendu par parler du prix, la différence de prix entre la GEN 6 et la GEN 5. Déjà euh, on va généraliser GEN 5, je vous rappelle qu'il y a différentes versions qui sont sorties. Il y a la GEN 5 emblématique, première du nom, puis il y a eu la GEN 5E, je vous avais fait un comparatif entre la GEN 5 et la GEN 5E qui permettait d'avoir une montre un peu plus compacte, bref avec quelques éléments moins je vous invite à aller voir le comparatif, puis il y a eu dernièrement la GEN 5 LTE qui propose du coup une option e carte SIM, e-SIM pour avoir une indépendance à un peu plus élevé par rapport au téléphone. Sur la Gen 6 on n'a pas encore de version LTE donc là sur ce comparatif je vais plus rester entre la Gen 6 vs la Gen 5 première du nom. La Gen 5 première du nom du coup et je vous le disais assez ancienne parce que je l'ai testée il y a un ou deux ans et elle a vu son prix quand même pas mal diminuer Elle devient très intéressante pour une entrée dans Wear OS car oui on peut la retrouver officiellement à 199 euros sur le site Fossil alors que son prix de départ était de 299 euros mais on la retrouve aussi lorsqu'il y a des petites promesses aux alentours de 150 euros ce qui lui donne le caractère de la montre la moins chère sous l'ancienne version de Wear OS enfin on va y revenir la fossile Gen 6 quant à elle commence et démarre à 299 euros 299 euros quel que soit le format 42 ou 44 mm avec les versions bracelet silicone ensuite si vous allez sur des bracelets un peu plus haut de gamme cuir ou métallique vous pouvez aller jusqu'à 329 euros mais grosso modo la Gen 6 vaut deux fois le prix de la Gen 5 alors à quoi est dû cette différence de prix Vaut-il mieux économiser et payer deux fois le prix du Gen 5 pour avoir la Gen 6 Continuons Regardons un petit peu de plus près les différences de design entre la Gen 5 et la Gen 6. Tout d'abord, chose importante à rappeler, c'est que la Gen 5, normale, la Gen 5e, etc., est disponible qu'en un format, du 44 mm, qui est équivalent à la Gen 6 que j'ai. Parce que oui, la Gen 6 existe aussi en 44 mm et en 42 mm. Donc, déjà, côté Gen 6, vous allez pouvoir avoir cette option, qui est, d'après les communications marketing de Fossil, plus orientée pour vous, mesdames, mais vous allez pouvoir choisir du coup cette petite montre 42 mm, format 42 mm, qui sera plus amenée à être utilisée pour les petits poignets et qui n'aura rien envie à la 44 mm au delà de ça au niveau de l'état d'esprit et du design on est vraiment très proche entre la Gen 5 et la Gen 6 on va retrouver une montre connectée du coup de 44 mm si on parlait de 44 mm avec trois boutons dont un bouton rotatif qui va pouvoir permettre de naviguer et en haut et en bas à droite deux boutons poussoir. Au niveau de l'écran, ce sera aussi la même chose. Un écran de 1,28 pouces, AMOLED de 416 par 416 pixels. Les boîtiers sont en acier et il existe des bracelets en silicone, en cuir ou en métal. Seule petite différence, ça va être au niveau de la Gen 6, au niveau du boîtier. Il y aura ce petit élément là qui entoura le bouton Home qui n'est pas forcément présent sur tous les modèles de la Gen 5. Il existe des modèles Gen 5 qui ressemblent plus au modèle 42, c'est-à-dire sans le petit élément autour du bouton Up. Mais grosso modo, on est vraiment sur le même état d'esprit Même l'arrière des deux montres est vraiment semblable Même si le cardio mètre de la Gen 6 a l'air d'être plus récent Donc côté design, c'est difficile de dire qu'une vaut deux fois le prix de l'autre Mais lorsqu'on va regarder ce qui est à l'intérieur, c'est plus facile à le dire Continuons Oui, même si ces deux mondes se ressemblent, gardent la même ADN, c'est surtout au niveau des performances, au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, que tout change. Car oui, la Fossil Gen 6 a fait un renouveau, un update. Malgré que, pour le moment, le système d'exploitation reste le même, l'ancien Wear OS, elle a tout les possibilités, toute la capacité Possible pour faire tourner le nouveau Wear OS 3 qui devrait arriver en 2022 Car oui, à l'intérieur de la Fossil Gen 6 On va retrouver le Qualcomm Snapdragon Wear 4100+, Qui est un des derniers processeurs Pour les montres connectées qui permet de faire Tourner le nouveau Wear OS 3, alors que La Fossil Gen 5, elle Est sur le Snapdragon Wear 3100, qui maintenant Ne permet pas de faire tourner le nouvel OS On est donc sûr que sur la Gen 5 Il n'y aura jamais le dernier Wear OS au-delà de ça, au niveau des capteurs, ça a été renforcé aussi au niveau de la Gen 6. On retrouvera sur les deux un accéléromètre, un altimètre, un capteur de lumière ambiant, une boussole, un gyroscope, un GPS intégré, un capteur de fréquence cardiaque. Mais le capteur de fréquence cardiaque a été amélioré sur la Gen 6 et il a été ajouté aussi un capteur de SpO2. De plus, au niveau des composants de connectivité, sur la Gen 6, on pourra avoir le Bluetooth 5.0, alors que sur la Gen 5, on aura le Bluetooth 4.2. On va avoir sur les deux le NFC et le Wi-Fi qui... Et bien entendu, haut-parleur et micro sur les deux 1Go de RAM sur les deux Et 8Go de stockage sur les deux Donc pour résumer, capteur de SPO2 en plus Meilleur processeur Et on peut parler aussi un petit peu de la batterie Même si on passe sur une batterie de 300 mAh sur la Gen 6 Par rapport à la, une batterie de 310 mAh sur la Gen 5 Donc c'est vraiment une baisse très peu significative De 10 mAh On aura une charge presque deux fois plus rapide sur la Gen 6 Car on pourra passer de 0 à 80% en 30 minutes contre 50 minutes sur la Gen 5. Et ça, pour les montres sous iOS ou même pour les montres sur les OS ouverts qui vraiment consomment, consomment, consomment et qui ont des petites autonomies, on va pas se mentir, c'est peut-être une solution d'avoir une recharge rapide. 30 minutes pour 80% ça devient intéressant et surtout, ça devient une des montres qui se charge le plus rapidement du marché. Au-delà de cette nouveauté, les deux sont compatibles iOS et Android et petit point qui aurait pu être amélioré c'est qu'on est sur une étanchéité 3 ATM sur la Gen 6 et la Gen 5. C'est dommage qu'on ne soit pas passé à du 5 ATM sur la Gen 6. Ça aurait permis euh, voilà d'une meilleure résistance à l'eau euh, globale. Voilà du coup les différences de fiches techniques qui font qu'elle est deux fois plus chère. Alors maintenant, dans l'usage, est-ce que ça va changer On va en parler. Car oui, au niveau des fonctionnalités, est-ce qu'il y aura un gros changement entre la Gen 5 et la Gen 6 Déjà, au niveau de la fluidité, il y en a. Au niveau des problèmes, moi j'avais des problèmes de connectivité avec la Gen 5 à l'époque. Mais voilà, comme je vous le disais, en deux ans, les montres connectés, ça a vraiment quand même bien évolué. J'avais souvent reproché, j'avais reproché à la Gen 5 de se déconnecter surtout avec mon iPhone. Là, sur la Gen 6, il y a moins ce problème avec le Bluetooth 5.0 et surtout, il y a moins ce problème de bug, de ralentissement, de blocage qu'on a avec le. Le nouveau snapdragon 4100 plus donc à vivre elle est quand même plus agréable la gen 6 après au niveau des fonctionnalités telles qu'elles on va être pratiquement sur 90% de fonctionnalités similaires pour l'instant c'est à dire du wear os du suivi de santé des appels des messages si vous êtes connecté avec un mobile android la suite google bref toutes les fonctionnalités google assistant qu'on va avoir sur du wear os parce que là on est encore sur la même version de wear os entre les deux on aura je vous le disais la SpO2 en plus sur la gen 6 mais comme je vous le disais la gen 6 Va vous permettre de miser un peu sur l'avenir, parce que lorsque Wear OS 3 sera disponible sur la Gen 6, là, il n'y aura plus de comparaison possible dans la façon de naviguer dans la prise en main. Wear OS 3, s'il se rapproche de ce qui est fait sur la Samsung Galaxy Watch 4, parce que pour l'instant il n'y a que sur la Samsung Galaxy Watch 4 qu'on a ce Wear OS 3 donc est-ce que ça va être comme ça sur toutes les autres montres on ne sait pas encore mais si ça se tire rapproche la façon de naviguer est vraiment très agréable et ça change beaucoup, beaucoup par rapport à la version actuelle de Wear OS qui est disponible sur la Gen 6 ou la Gen 5. Donc pour moi lorsqu'il y aura Wear OS 3 sur la Gen 6 elle vaudra facilement deux fois le prix de la Gen 5 en plus d'avoir la possibilité de recharger rapidement ce qui fera d'elle une montre très intéressante lorsque Wear OS 3 sortira pour être être une des meilleures montres pour Android donc maintenant laquelle choisir C'est ce que je vous disais. Là, il va falloir se projeter un petit peu. On est sûr que Wear OS 3 arrivera sur la Gen 6. Actuellement, il ne l'est pas. Donc, dans mon analyse, je vais quand même me projeter avec ce point en tête. Car, pour moi, mettre plus d'argent sur la Gen 6 est un bon investissement si vous voulez rester sur du Wear OS et surtout si vous voulez avoir une montre connectée sur Wear OS 3, ce que la Gen 5 ne vous proposera pas. Malgré que ça vaut deux fois le prix, vous aurez quand même une prise en main et une recharge rapide qui sera vraiment agréable au jour le jour. Mais à alors, si aujourd'hui vous n'avez que le budget pour la Gen 5 que faire et bien bah pour moi la solution ce serait d'attendre, d'attendre de continuer de réunir un petit peu d'argent et d'attendre que Wear OS 3 sorte sur la Gen 6 comme ça là vous pourrez vraiment prendre une bonne décision ce serait dommage de vous lancer sur une Gen 5 qui verra son prix continuellement baisser notamment quand Wear OS 3 sortira sur la Gen 6 et regretter dans quelques mois après si vous voulez pas mettre plus de 150 euros pour une montre connectée et une montre connectée plutôt smart sous Wear OS la Gen 5 reste quand même une bonne opportunité. Donc à vous de voir Mais personnellement J'achèterai soit la Gen 6 En me mordant les doigts Jusqu'à que Wear OS 3 sorte Soit j'attendrai Et j'achèterai la Gen 6 Quand Wear OS 3 sera disponible Sur la Gen 6 Et bien entendu Avant d'acheter la Gen 6 J'attendrai les autres comparatifs De Panacotech Avec les autres montres Qui arrivent dans quelques jours Voilà les amis Pour mon comparatif Entre la Gen 5 et la Gen 6 Pour moi C'est les gros points clés Qui vous feront choisir L'une ou l'autre En attendant les prochaines vidéos comparatives Et le test de la Gen 6 Vivez à fond Vivez High tech Merci et bien tout sur ma chaîne